Nous sommes rentrés le jeudi 4 mars euh, qui était le jour d'une manifestation unitaire pour, pour dénoncer la situation de la culture et ça faisait euh, un an que nous, nous étions fermés, que nous commencions les fermetures et, et, et avec toutes les connaissances, les conséquences, les conséquences sur l'emploi, sur les droits sociaux que ça emporte. Donc euh, dans la foulée de la manifestation qui était euh, très euh, complètement en musique, nous avons lancer l'occupation de l'Odéon. La question qui se pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'on vient là euh, C'est un théâtre public, un th même un des théâtres nationaux. Hein, il y a des variations publiques, mais c'est un théâtre national. Donc ça appartient à tout le monde et c'est sous la tutelle directe de la ministre. Évidemment, c'est un lieu de lutte. Il y a eu des occupations en 68, mais il y a eu des occupations par les intermittents pendant un mois en 92. C'est un endroit euh, symbolique à tous les niveaux pour nos professions, mais c'est un endroit symbolique pour la culture et pour tous ceux que ça concerne, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Euh, sur le fond, euh, ce qui, pourquoi est-ce qu'on a dû partir sur une lutte aussi dure, c'est que ça fait des mois que bon, maintenant que, la, que les conséquences de l'épidémie de, de, de, de se, se traduisent dans nos professions. Bien sûr, on sait qu'il y a des dangers sanitaires et donc on, on a besoin d'une clarification, mais on ne comprend pas des inéquités. On comprend pourquoi le gouvernement se moque à ce point-là de la culture. Pourquoi est-ce que des lieux culturels ne peuvent pas ouvrir au public alors que des centres commerciaux, oui, alors que des églises, oui, alors que le métro peut être bondé et que dans les salles de spectacle, il y a encore une étude qui est sortie pour montrer qu'il n'y a pas de cluster dans les salles de spectacle pour le public, puisqu'on peut respecter les gestes barrières dans les salles de spectacle, les salles de cinéma. Il y a une question supplémentaire, c'est s'il y a une réouverture au public mais qu'elle n'est que partielle. C'est quoi l'accompagnement de la reprise Il y a déjà des festivals qui ont annulé leur édition pour la deuxième fois. Il y a des spectacles qui n'auront pas lieu. Il y a un embouteillage de spectacles proposés. Donc comment on fait pour avoir à la fois pour nous un volume d'emploi très important et faire en sorte qu'on puisse proposer au public de retrouver les spectacles En fait, c'est à la fois une question de droits sociaux, une question syndicale pour nous, mais c'est un, un gigantesque bureau d'embauche ici. Parce que s'il si n'y a pas un plan pour permettre aux gens de travailler, c'est un plan social de 40 000 personnes dans la culture, qui, dans le spectacle, qui se profile. Sur les droits sociaux, évidemment que, il y a besoin d'une prolongation des droits l'assurance chômage qu'on a appelé l'année la, blanche pour les intermittents du spectacle, parce qu'elle est conçue comme une, un droit, une prolongation jusqu'au 31 août 2021, c'est-à-dire dans cinq mois. Et comme si on avait retravaillé normalement depuis le 1er septembre 2020, puisqu'il faut un an pour pour pouvoir accumuler les heures qui permettent d'avoir des droits à l'éducation chômage. Donc c'est essentiel pour nous. Dans le contexte d'une économie de, sur le dos des chômeurs au 1er juillet de 1,3 milliard, la réforme du gouvernement de l'assurance chômage, qui non seulement n'a pas, euh, pas, pro, pas prolongé les droits de tous ceux qui sont concernés, mais en plus veut faire des économies dès le 1er juillet sur 800 000 personnes en situation de précarité. C'est absolument scandaleux pour eux, c'est pour ça que nous demandons des droits pour toutes et tous, mais c'est évidemment dans ce contexte-là que les intervenants du spectacle se disent, il n'y a aucune chance d'obtenir autre chose que des miettes pour nous si le gouvernement, dans le même, dans le même régime d'assurance chômage, s'apprête à faire des, des, des économies aussi monstrueuse, aussi hallucinante, aussi incroyable, en pleine crise, baisser les droits des chômeurs, il faut répondre à l'appel, il faut organiser des occupations de lieux, et donc deux lieux sont occupés depuis hier, le Théâtre national de Strasbourg et le Théâtre de la colline. Euh, deux lieux dans lesquels ce sont les étudiants qui ont été à, à l'occupation et qui rajoutent à nos revendications une revendication éminemment juste qui est de dire c'est quoi la condition d'étudiant notamment dans ces professions, la condition d'étudiant en général, euh, mais la possibilité de commencer à travailler dans ces conditions s'il n'y a pas de boulot. Alors qu'il y a des dispositifs, il faut un plan adapté de soutien au, au, au, à l'emploi des jeunes dans notre secteur pour leur permettre aussi d'arriver. Et puis évidemment, c'est toute la précarité étudiante, la, la souffrance de faire, de, faire des, des cours de spectacle sur Zoom. Il y a des conditions sanitaires qui permettent de travailler et ça, ce gouvernement n'a pas voulu l'entendre. Si la jeunesse s'y met, ils vont perdre. Euh, bonjour, c'est ma troisième visite euh, au Théâtre de l'Odéon pour aller venir soutenir les camarades qui sont en lutte depuis maintenant plus d'une semaine. Et je félicite que ce mouvement s'élargisse maintenant à plus de 20 théâtres, 20 lieux de culture dans tout le pays. Je crois que leur combat, il est juste et il correspond au combat de tout le monde du travail, c'est-à-dire premièrement travailler, vouloir travailler dans une activité que le gouvernement juge non essentielle mais qui est importante pour l'ensemble des citoyens, et puis la deuxième chose c'est euh, l'obtention de droits, de droits individuels liés à la personne et notamment euh, des garanties en cas de chômage, le gouvernement euh, veut faire passer de force sa réforme sur l'assurance chômage, hein. l'objectif c'est pas de mieux protéger les chômeurs ou de leur retrouver du boulot, c'est d'économiser 3 milliards, Eh bien euh, nous, nous au contraire nous voulons que, dire que chômeur c'est pas un métier, euh, chômeur c'est pas un choix, on nous l'impose et donc il faut qu'il y ait des droits, donc euh, bosser euh, Ensemble, lutter ensemble pour avoir du boulot et en même temps que ceux qui n'en ont pas et des droits, je crois que c'est un objectif que nous devons tous partager et donc il y a besoin d'amplifier ces mobilisations, alors tous ensemble dans l'action.